ch ch ch Et, salut à tous, c'est Gabriel, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui est sur le deck de démarrage, qui est vachement décevant. Parce que, regardez, la phonie mécanisée. Moi je pensais que y une machine super badass, des, des, synchros, des synchros qui, sont ont machine, voilà. Eh ben non, ils nous ont sorti que des monstres a été. Bon. On a toujours le terrain. Voilà. Donc, on va commencer par, un assaut qui si on se tient en commune, ordici prépond. Combine de pièges, retour au fond, en deux fois, je vous montre après, voilà. Canon, euh, cybercanon de l'invocation. Voilà. Overdrive, Megabot. Voilà. C'est tout. Voilà. Unité de ravitaillement. Cyclone cosmique. Peau d'avari. Lien des camarades. Limiteur immobile. Retour magnétique, je pense que je vais le garder. Pioche de fer, je vais le garder aussi. Appel de fer, je vais le garder aussi. Unité QAC mécabo. Périmètre de défense Mekabo. J'avais pas vu. Robot bureau 0023. Robot bureau 002. Un, pardon. Tournevis gaucher. Tournevis droitier. Moteur à coups LB, Recycleur de ferraille. Homme oiseau allié Characinez à grande vitesse J'ai mis un Keju parce que c'était une machine Donc, qui Ru, Keju, Destructeur des Étoiles Commandant Comington Défenseur Mekabo Sniper Mekabo Soldat Mekabo Canon Mekabo La nouvelle carte, Megafor Mekabo Force mecabo médiateur mécabo, ravitailleur mecabo forteresse mecabo irradiateur mecabo réactivation non autorisée, redéploiement mécabo, raider aérien mécabo, euh, tout poustoca... stockage et enfin la carte maîtresse du deck, citadel Mekabo, tout simplement. Voilà. C'est tout simplement décevant. Voilà. Je pensais que vous allez mettre au moins une synchro ou une link au Mekabo, peut-être que euh, vous sortir, mais ah, ben non, pas du tout. Donc sur ce les amis, voilà mon point de vue. Donc je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sarah vidéo. Et ciao tout le monde